Je m'appelle Barbara Poggioli, je suis chargée Sponsoring pour Cop Suisse Romande. La Colorone est une course de 100 km, les plus heureux de la planète. Elle a un but participatif, elle est en effet accessible au plus large public. Le bénéficie de 30% de rabais sur les inscriptions et des détenteurs de la supercarte de 20%. Plusieurs inscriptions ont été offertes via les réseaux sociaux, le journal Coopération le magazine COP De plus, l'équipe coureur pouvait être retirée au centre Crissier COP. COP est présent avec la COP Color Station et sa cascade de mousse orange, ainsi qu'avec la Gravity Box qui permet aux coureurs de se prendre en photo avec leur famille ou leurs amis. De plus, on distribue plus de 10 000 bouteilles d'eau à tous les coureurs.